Salut c'est Aytiros, j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va. Alors aujourd'hui je vais vous faire un comparatif, on va dire un avis définitif. Voilà. Sur les deux types de gants actuels que j'ai de moto, hein, moto de route, euh, c'est des gants donc type hiver, d'un côté vous avez donc les Alpine SP8 V3 de, 2000, de 2023, les nouveaux, hein. d'un autre côté vous avez les euh, gants Honda, euh, simplement appelés gants hiver, euh, de collection 2023, donc les tout nouveaux je vais vous dire la différence entre l'un et l'autre et euh, on va dire euh, on va dire en trois parties donc la qualité la finition euh, deux on dira le prix hein, de, lequel est le plus avantageux et trois, la vie finale hein, ce que j'en pense, quelle est le meilleur quelle est la meilleure paire de gants euh, qui sont. donc alors on va commencer par les Alpinestars donc SP8, hein, comme c'est marqué sur le sur la paire de gants. Hein. Donc alors, ce sont des gants donc euh, moto, hein, de route, hein, hiver, qui ont double attache donc hein, sur le dessus et en dessous. Voilà pour attacher hein, de toute façon. Euh, c'est du, je... si je me trompe pas, hein, je crois que c'est entre, du... il y a du simili cuir et du cuir de chèvre. Je ne sais pas du tout. Et donc voilà, avec des protections. Donc, hein. ici, euh, pas de protection en plastique au niveau des jointures des doigts, mais euh, des petits coussinets. Les deux doigts à la fin sont tenus tous les deux ensemble. Alors, je ne sais pas pourquoi. S'il y a des gens qui ont l'habitude de, des trucs de moto, sans doute c'est pour avoir un meilleur maintien quand vous tenez le guidon. Euh, je ne sais pas trop pourquoi. Ça, par contre, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je ne suis pas un spécialiste non plus des, des gants, donc euh, je ne sais pas. Là, il y a du coussinet aussi, au niveau de... Ça monte ici. Euh... Voilà, hein. il n'y a pas d'autres protection je regarde. Ça monte à peu près jusque ici. Donc, ça monte pas plus haut. Hein. Voilà. Alors, au niveau du design, finition, donc vous marquez SP8 ici. Vous avez le logo Alpine star là. Vous c'est êtes marqué One Goal, One Vision. Donc, le slogan de... De... Star. Là, c'est marqué, voilà, Pinestar aussi, comme ça. Là, vous avez le petit logo au niveau des doigts. SP8, hein. Là, c'est marqué aussi. Là, c'est marqué. DFS, protector. Euh, voilà. Et vous avez aussi une petite protection, si j'ai oublié, au niveau de la paume de la main. Ici, vous chutez. Donc, ça, ce sont les premiers, donc les, les Alpinestar SP8. Maintenant, on va attaquer sur les, les Honda. Voilà, au début, je commence par présentation globale et après on fera une présentation au détail, enfin la finition vraiment entre les deux. Alors ceux-là ce sont les Honda, alors c'est les gants Honda euh, Tipi Verts ils ça, donc il n'y a pas de nom comme l'autre qui s'appelle SP8 tout ça, euh, c'est des gants assez sobres, mis à part donc voilà le logo Honda ici, sur le, le contour, sur la languette et sur le dos. Il y a des protections plastique ici rien du tout au niveau des jointures rien même pas des petits coussinets que dalle au niveau de la paume que dalle aussi par contre ce sont je sais pas je euh, par rapport au toucher on dirait du vrai cuir Voilà on dirait du vrai cuir cette fois ci par rapport au toucher des alpinestars où on dirait regardez la différence entre du simili et du vrai cuir je crois que c'est du vrai cuir Voilà on voit vraiment la différence hein. donc voilà le toucher est, est, est, est bien, l'intérieur est vraiment doublé, euh, c'est vraiment chaud, double attache comme l'autre, ici et ici, ça monte toujours pareil, hein, à peu près vers là, voilà, rien de particulier, euh, très sobre, honnêtement, euh, si c'était pas marqué Honda là, ici, vous n'avez oui, un petit peu ici là, vous n'avez aucune chance de savoir que c'est des Honda, donc euh, j'aurais préféré un petit peu peut-être écrire ici Honda, un, peu, un petit peu un truc de couleur rouge par exemple, quelque chose, c'est vraiment très très très très sobre, voilà, il n'y a, a pas de frioriture, c'est vraiment, euh, c'est dans, dans, je dirais dans l'état d'esprit de Honda, c'est un peu comme leur moto, vous avez vu leur moto, c'est très sobre. Voilà, c'est sobre, c'est pas comme Yamaha ou d'autres marques où c'est un peu pétant, où il y a des choses un peu... Pour les jeunes, là, c'est vraiment sobre, voilà, c'est des gants euh, sobres, voilà. <rire> comme leur moto qui sont sobres. Vous avez vu la mienne, la CB650R, que j'ai, euh, elle est chic, elle est classe, hein, mais elle est sobre, voilà. Il n'y a rien qui... Tu dis, oh putain, elle fait vraiment machin, tout ça, c'est sobre, c'est honda. Donc, apparemment, c'est hein, leur état d'esprit. Alors maintenant, on va faire le prix. Voilà, la finition, donc je vous ai expliqué, hein, je à peu près la finition. Ces deux finitions, hein, voilà, exactement les mêmes. Hein, je veux dire, il euh, n'y a pas une qui pêche plus que l'autre. Sauf que celui-là, ça a l'air d'être du vrai cuir, comparé à celui-là. Mais quand vous les avez en main, voilà, c'est relativement pareil. Mis à part qu'ici, c'est moins doublé, c'est moins chaud que là. Là, c'est carrément comme une mitaine, hein, c'est carrément comme une moufle. Vous voyez, on dirait presque de la laine. Hein. C'est vraiment quand tu mets les gants là, voilà, c'est vraiment plus Important plus épais aussi, c'est là donc maintenant on va on va parler du prix. Alors là, pas de mystère, les deux sont à 100 euros. Voilà, peut-être la 110 et la 100. Bon, on va on va arrondir à 100. Là, c'est 100 pi. Là, ça peut être 110, je crois. Mais bon, c'est pareil, jouer sur 10 sur les, sur les, à 10 euros près. Si hein. encore c'était 150 et 100, j'en disais comme la bon, 110. Bon, moi, personnellement, sur Amazon, je les ai eu à 100, 100 là et là, j'ai acheté sur le un site officiel de honda je les ai eu aussi à ça je les avais commandé donc niveau prix on est sur la même gamme c'est exactement pareil il n'y a pas de, de, de grosse différence il n'y hein, si a pas ça pour ça il n'y a pas de souci. maintenant je vais vous donner mon, mon avis final donc sur ces deux paires de gants laquelle je préconise par rapport à d'autres laquelle est plus confortable par rapport à l'autre laquelle est plus jolie par rapport à l'autre euh, donc, laquelle je, je vous conseillerais plus d'acheter, que peu importe la marque de moto que vous avez. Hein. Enfin, peu importe la marque. Là, si tu achètes ça, c'est forcément que tu as une Honda. tu as, <rire> as pas acheté, ça, c'est un Yamaha. Enfin, voilà. Bon. On va dire en, passant, en partant du principe que tu as une, une, une Honda comme moto, hein, peu importe tu le type de Honda. Actual. Donc, euh, au niveau on va partir au niveau déjà, euh, comment dirais-je, finition, qualité. Alors, au niveau finition, qualité... Les Honda sont supérieurs. Comme j'ai dit, on dirait vraiment du cuir. C'est beaucoup plus soigné. C'est beaucoup plus. c'est beaucoup plus, euh, Je sais pas. On, ça fait plus costaud que les Alpinestar. Les Alpinestar sont jolis. Mais on sent que c'est moins costaud. C'est comme ça. C'est toujours comme ça chez Alpinestar. Euh, même le scratch et tout ça. Vous euh, euh, voyez, il y a deux scratchs. Il est déjà plus grand que l'autre. Il est plus petit. Euh, le cuir est beaucoup plus beau, puis on sent vraiment que c'est du cuir. Euh, à l'intérieur, c'est beaucoup plus euh, chaud. C'est vraiment de la laine. C'est vraiment, on dirait, de la, on dirait de la laine, quoi. C'est vraiment très, très épais. C'est dufteux, c'est très doux. Là, c'est rêche. C'est vraiment des, des gants euh, de compétition. Il n'y a pas du tout de... de voilà, Et là, ça, ça, il n'y a rien. C'est vraiment des, des gants de compétition, point final. Hein. Donc, la finition globale, ceux-là sont supérieurs, donc. Maintenant, au niveau de la beauté des gants, il bah, n'y a pas photo. ceux-là sont plus jolis, il hein. y a plus de, de choses, ils euh, sont beaucoup plus beaux, quoi. je veux dire, euh, quand vous les avez en main, c'est vraiment sympa, c'est très très très sympa, c'est du Alpinestar. là c'est beaucoup trop sobre, C'est pas que je suis contre la sobriété des choses, mais bon, euh, un petit peu de, de choses, un petit peu de vie, quoi. <rire> je ne sais pas, ça un peu quand on achète un casque ou, ou autre, voilà, un petit peu de quelque chose qui, qui, voilà, qui, de, qui est sympa hein. Là, c'est vraiment... c'est du basique, basique. Hein. C'est basique hein. à mort. Donc voilà, Donc, après, je ne vais pas non plus me métendre sur la chose et dire ouais, alors, Mais c'est plus joli. De... C est, c est... Comme on dit, ça se voit. Hein. Maintenant, au niveau du confort d'utilisation. Ceux-là sont supérieurs à ceux-là. Euh, parce que, justement, comme ils sont moins épais et moins, euh, comment dirais-je... Je, euh, je sais pas, isolés, on dira. Tu as une prise en main qui est beaucoup, beaucoup mieux. Les doigts sont beaucoup plus fins. Tu prends bien ton guidon. Là, c'est carrément des moufles. Euh, comme tu le mettrais pour aller au ski. Mais c'est vraiment trop épais. Trop, trop important. Tu as du mal à sentir tes leviers. Euh, les gants sont tellement gros... Que quand tu mets tes mains, tu as tendance à, à toucher même les, les, les autres boutons de ton commodo euh, parce que c'est parce que c'est trop important, c'est trop gros. Donc, euh, voilà, c'est pas vraiment... Euh, c'est pas que je dirais pas que c'est pas agréable, mais c'est trop gros. C'est chiant, voilà. C'est chiant. J'ai tu as du mal à passer, as, à embrayer. Euh. L'autre côté, ça va, tu as juste à accélérer, donc, as juste à tourner ça, mais là, c'est chiant. T'as tes doigts qui... Surtout que moi, j'ai le traction control au niveau du... De Honda, qui est niveau c'est une espèce de petite Languette qui d'ailleurs se placée N'importe comment, à chaque fois Que tu appuies, avec le, tu passes tes vitesses Comme ton gant il est tellement épais Que ça accroche le levier, alors que j'ai le Traction control qui se coupe, qui s'allume, qui se coupe, qui s'allume Voilà, c'est... Euh, bon, le, le bouton est mal placé, déjà à l'avance Déjà, Honda ne sait pas placer des boutons hein, sur, sur des motos, hein. c'est comme le klaxon Quand tu fais pour appuyer sur les clignotants Le klaxon le bouton est tellement gros collé au clignotant Que tu appuies sur, sur le klaxon c'est n'importe quoi. Honda ne sait pas placer des boutons, même en 2023, ne sait pas faire des commodos euh, euh, comment on dit, ergonomiques. Voilà. Bon, ça, c'est la base. Mais avec ça, ça n'arrange pas. Alors que cela, ça va un peu mieux. Voilà. Maintenant, au niveau maintenant du froid, lesquels tiennent euh, le plus chaud. Bah, sans, sans, comment on dit, sans surprise, ceux-là, bah, ils, sont, ils sont tellement euh, épais et tellement euh, dirais-je euh, rembourrés que oui, forcément par rapport aux happiness stars, mais, mais, comme j'avais fait la petite vidéo short que je vous ai montré quand je roulais en mois de février, donc 2-3 jours là, que, euh, que j'ai roulé avec en plein froid, donc à 8h du matin en montagne, que tu es cela ou cela, t'as froid ouais. au doigts quand même. Alors, euh, le constat est que t'as beau avoir des gants hiver tant que tu veux, si tu n'as pas des poignées chauffantes, t'es marron moi j'ai pas de poignée chauffante, je n'ai pas voulu prendre l'option. J'ai eu cette bêtise de dire oh, c'est de la connerie, ça sert à rien Ben non, ça sert énormément. Il y a une, une option qu'il faut prendre, bien plus que le shifter même, c'est les poignées chauffantes. Bon, c'est vrai que ça tendance à tirer sur la batterie, mais au moins tu as les mains chaudes. Voilà. Et là, euh, que ce soit cela ou cela, bien sûr, entre cela et cela, cela là ils, ils, ils, ils isolent mieux, forcément. Ils sont plus épais. Mais tu auras froid au doigt également. Donc là ici, de là à là, ça va, mais si le bout des doigts, part ici, voilà, là, tout ça là, je vous montre bien, partir d'ici, putain tu sens plus tes doigts, je sais, pourtant ils sont rembourrés à l'extrême, mais bon, enfin, alors je vous dis pas les ça c'est encore pire. Hein. donc alors, au final, il faut conclure, deux bonnes terres de gants, hein, comme ça dans, on dit au demeurant, c'est vraiment deux de, de, de bonnes paires de gants, pas de, de défaut majeur, Mis à part, comme je vous dis, qui est un peu trop épais ici par rapport à là, le design est un peu plus joli ici que là. Maintenant, si vraiment tu adores Honda, tu es un fanatique de Honda, bon, ce n'est si pas mon cas, j'ai acheté des Honda parce que bon, j'ai une Honda, mais je ne suis pas un fan, comme on dit, un fanboy de Honda. Si vraiment tu adores Honda, ben, t'achèteras les gants Honda. Si tu veux des gants, qui peuvent te servir à peu près pour n'importe quel type de moto, c'est-à-dire que même si tu veux venir à Honda ou Honda, tu pars sur une autre marque. Cela font aussi bien l'affaire les, les Alpinestars. Maintenant, c'est vraiment, vraiment, tu dois choisir. Vu que le, la protection au froid est quasi la même, un petit peu plus pour cela, mais je prendrai les Alpinestars. Bon. Je prendrai les Alpinestars par rapport à cela parce qu'ils sont plus jolis, le prix est pareil, euh, la finition est relativement la même, même si c'est vrai que c'est un peu plus, mieux fini, mieux cousu. Euh, euh, le cuir est plus joli, plus, plus résistant. Mais les Alpinestars, ils ont ce truc euh, racing, ce, ce, ce, ce truc course. Et puis qui peut s'adapter à n'importe quel type de moto. Alors que là, c'est euh, marqué Honda. Euh, tu vas pas aller conduire Nima, <rire> Ou une Suzuki ou autre. Donc voilà. Bon, après, chacun, comme on dit, les goûts, les couleurs. Bon, voilà. En tout cas, ce sont deux paires de gants de collection 2023. Donc, euh, je vais vous faire cette review. Review définitive pour donner un avis définitif. Je reviendrai plus là-dessus. Euh, ça tient qu'à moi hein. maintenant. Peut-être que certains ont ces paires de gants-là, ils en sont très contents. Hein. De toute façon, ils viennent de sortir, c'est des tout nouveaux comme cela. Maintenant, moi, comme je vous dis, j'ai tendance à préférer les Alpinestars. Voilà, c'est euh, une petite préférence personnelle pour les Alpinestars. Euh... Bah, disons que comme j'ai toujours fait du motocross, c'est vrai que j'ai toujours été équipé Alpinestor, que ce soit. Euh, des tours de cou, que ce soit des protections cervicales, euh, des bottes, euh, des chaussures, de moto, pas tout ce que vous voulez, je à Twin C'est vrai que je suis très très habitué à Klingestar. Donc oui, c'est vrai que j'ai tendance à aller par, par habitude, par ce que je connais par, sur la Finister. Maintenant, comme vous dis, vous pouvez prendre les, les gants en le seul truc c'est que faites attention. Déjà, c'est des gants que tu peux pas porter Tu ne peux pas porter l'été, sûrement pas. C'est beaucoup trop chaud. Alors que cela, presque, tu pourrais le faire. Presque. Euh, maintenant, si vraiment tu habites dans une région qui fait très très froid, vaut mieux cela. Même s'ils sont plus épais, tu te sens faire moins tes commandes, mais au moins tu te seras mieux protégé. Maintenant, si tu as des poignées chauffants de qualité, les Alpinestars font largement le taf. Je pense. Je pense qu'ils font largement le taf. Donc voilà. C'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, si vous avez acheté l'une ou l'autre. Hein. Euh, sinon, comme je vous dis, c'est relativement le même prix. Il hein. n'y a pas de prix. Euh Complètement différent d'une période. Voilà, écoutez, je vous souhaite bonne continuation, les potos. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Ça aide toujours la chaîne énormément et le référencement sur YouTube. Et puis, je vous dis à plus. Bye bye, à tous. Ciao.